Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eli. Aujourd'hui, nous continuons avec la création de notre site internet. Et le modèle que je vous ai proposé, c'est celui-ci. Regardez. Et on a... Ça fait un moment qu'on est dessus. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va créer cette partie. Cette partie. Et si on a un peu de temps, on va parler, on va commencer à parler du pied de page. D'accord On verra comment ça va se passer. Tout dépendra euh, de la façon dont on dont on avance ok comme je vous le disais déjà hein, ils sont pas vraiment foulés hein, dans le dans le dans au niveau de la copie bon tu vas pas mettre à, à propos trois fois quoi il faut trouver autre chose contact horaire des trucs de ce genre mais ils sont pas vraiment foulés ouais. mais bon c'est pas grave nous, on sait ce qu'on a envie de faire, donc on s'en fout un peu de ça. Le design, ça nous plaît, la façon dont les couleurs sont, sont, sont mélangées, c'est que les photos, donc on, on l'utilise pour créer ce qu'on a à créer. Donc du coup, on y va, euh, on va rajouter cette, cette bannière-là. Donc, pour rajouter cette bannière-là, ça ressemble à quelque chose qui a déjà et ça aussi, ça ressemble à quelque chose qui existe déjà. Donc, oh, ça va être relativement simple. Euh... Donc, du coup, pour ça, je vais aller là. Je vais là. Hop. Je duplique. Donc, après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez raconter hein, sur chaque bannière. D'accord, le message que vous voulez euh, que vous voulez porter quoi sur chaque euh, sur chaque bannière. De quoi ça euh, je vais supprimer ça là si vous ne savez pas comment quelle histoire raconter ça va être un peu chaud pour vous ok donc euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez raconter comme histoire sur chaque bannière et s'il y a une bannière qui est inutile pour vous tout ce que vous avez à faire supprimer là vous n'avez pas besoin de garder des bannières inutiles pour vous d'accord euh, on centre ça et on duplique celui là on le met là je vais réduire un peu plus ça pas besoin de traces aussi grand je réduis je réduis je réduis je remonte je réduis je réduis je remonte je remonte ok je suis au minimum et comme on dit, alors tac, alors tac, tac, tac. Alors, du coup, celui-ci, la, euh, la bannière suivante, ça ressemble à quelque chose aussi qu'on avait déjà fait, donc on va pas se fouler, on va aller juste la récupérer. On duplique tac. On duplique ça. On descend. Dou dou dou. Elle est là. On supprime le titre. Si vous avez besoin du titre, vous le gardez. Si vous n'en pas besoin, vous, la, vous le virez. Alors, on remonte. On remonte avec tout ça. Tac. Hop. Alors... Proiste. On va appeler Vivian, Vivian, Janette. D'accord. Top. Boom. Là, c'est c'est un message. Et là. On a pratiquement fini. On peut commencer à parler de pied de, de, pied de page. Vous savez ce qu'on qu va faire On va créer notre... Euh, on va créer notre pied de page euh, ici. Et... Euh, et on va... On va l'exporter. Okay. Donc, on va dupliquer ça. Parce que c'est dans le même ton si vous regardez le pied de pas ici c'est dans le même ton d'accord donc on va essayer de faire quelque chose un peu plus hein, élaboré que ce que eux, ils ont fait hein, parce qu'ils sont vraiment pas foulés hein, moi je vous dis euh, mais c'est pas grave hauteur oh, c'est un peu trop ça D'accord on descend alors donc du coup nous on va mettre notre logo je vous ai dit qu'on va faire quelque chose de plus euh, un peu plus élaboré alors on va mettre notre logo tac notre logo on va aller à chercher elle est là ça elle est jolie la voilà, fou là c'est super on peut réduire un peu parce que c'est un peu flou ok on va mettre notre adresse adresse en fait pour faire tout ça là on va changer on va changer le j'ai envie de changer le fond en fait euh, le, la police Oh allez, maintenant, le truc rame. Quand ça rame, ça m'énerve. Ça me fait pas du temps. Alors, je fais ça. Je descends. Je vais mettre du neutral. Comme ça, je peux changer. C'est un peu plus petit maintenant. Je trouve un. Hein. OK. Adresse séquence 7. Avenue. Avenue de la liber la de la liberté 75 012 Paris 13 puis on sait rien par contre ce que je veux euh, ce qu'on peut faire par exemple c'est de dupliquer ça On va dupliquer ça. Dupliquer. Et on va raconter autre chose. On va raconter autre chose. On va dire par exemple là, téléphone. Téléphone. Téléphone. Aïe aïe aïe. 0033. 1. 26 26 33 57 08 ok super on va mettre quoi on va mettre par exemple là il euh, faut que ça soit sur, euh, on les justifie sur le côté pareil justifie moi ça sur le côté Okay. Euh, on peut dupliquer ça par exemple là. On duplique. On va mettre email. Ok. On retourne dessus. Email. I. E email. Contact. Contact en base, site.fr <rire> ensuite bon, on peut on peut s'arrêter là on peut mettre tout ça sur une boîte si on le veut bien ajouter une boîte élément autour on viendra là on va prendre cette boîte par exemple On ne veut pas venir la boîte on va virer la bordure de la boîte parce qu'on n'en a pas besoin on vire et on ramène tous les tests dessus on ramène les tests dessus on ramène les tests dessus on résume la boîte d'accord on aligne tout sur la boîte Là. OK. Alors, donc du coup, on peut dupliquer cette boîte. Oh, je vais aller regarder quand même en quoi ça ressemble. Bon, peu importe. On peut dupliquer cette boîte. et ça par exemple là, je peux le supprimer ou oh, au lieu de le supprimer je vais juste le transformer en titre nos horaires nos horaires le côté, gras, j'augmente la taille de la boîte, je fais descendre tout ça, ok. Je ramène tout ça dessus, boum ok, il y yeah. celui-ci, celui-là, hop, celui-ci, celui-là, hop, d'accord, et je fait ça par exemple là, nos horaires, bien évidemment, euh... Euh... je peux faire ça comme ça, lundi, la lenteur lundi lundi de je mettre de 9h à midi non c'est un truc de sport donc 9h à 14h ok 16h à 22h. Hein? On va dire, par exemple, là, mardi. Quand tu veux. Mardi à vendredi. Vendredi. vendredi. C'est de quoi C'est de 10 de heures. 10h heures à 18h d'accord que nous comme on veut Samedi, petit derrière ça me dit que de 8h 22 heures. ok on fait ça on peut dupliquer on peut dupliquer cette boîte hein, du coup on en fait euh À propos, mention légale. Ça, ça pas. À propos, mention légale. Purée, ça, ça pour que de confidentialité. Donc, on peut faire ça comme ça. On vire ça. On que ça. dire ça ok si on veut maintenant on peut dupliquer ça si tu veux on peut dire retrouvez-nous sur les réseaux retrouvez-nous sur les réseaux, réseaux sociaux et là-dessus on peut mettre on peut mettre une barre hein, par exemple là bon, je vais mettre une barre sociale plus simple, sinon vous ramenez à tiens, on va faire ça autrement. On va faire ça autrement. On va faire ça autrement. On va faire, ça on va faire Facebook Facebook. Twitter. Twitter, Alors, si tu veux, Twitter. Euh, quoi encore On va Mettre euh, peut-être euh, euh, Instagram. Instagram, comme Alors, duplique pour ça. Alors, on peut dire euh, YouTube, YouTube, YouTube. Okay. on peut rajouter autant de réseaux que vous voulez et on va aligner tout ça si on veut on ramène une photo une image qui est là on va la changer Tac. Alors, une image de réseau social, Facebook. Tu ou... vois oh. pourquoi c'est passé en dessous, quoi. Puis c'est pas vrai. Okay, je vais dire un peu plus oh, c'est un peu trop grand hein. c'est un peu trop grand mon image c'est un peu trop grand je trouve Allez. Ah. ouais c'est un peu trop euh... c'est un peu trop grand mon image en fait c'est un peu trop grand mon image donc du coup ce que je peux faire c'est d'aller chercher d'autres images changer d'image je sais pas si je vais en trouver en cette facebook ouais c'est un peu mieux c'est un peu mieux celui-là c'est un peu mieux c'est un peu mieux. Et si on alignait dessus, ça donne à quoi Ouais, ça ne s'aligne pas bien. C'est un peu mieux. On peut dupliquer. On va le remonter parce que là, en dessous, ça va pas, ça va pas être bien. Avancer. Layers. Oh. Donc, on va dupliquer, on va aller chercher Twitter, Twitter, il est où Alors, Twitter, Twitter, il est là, est-ce que c'est le bon J'en n'en sais rien. Apparemment, c'est le bon. On est créé. Allez, on peut dupliquer on n'a pas instagram on peut dupliquer on a peut-être youtube euh, si on veut on agrandit un peu ce truc là comme ça on a un peu plus d'espace Comme tu veux. alors on change les images on descend euh, il est là ok et celui ci Celui-là, celui-ci, il est là. Il remonte un peu. Celui-ci, il est là. Ça, c'est les choses qu'on pouvait faire. On a pris un temps fou pour juste pour arranger ça, quoi. Mais on pouvez faire ça autrement. On n'est pas obligé de faire ça comme je suis en train de le faire. Hop. hop hop, hop. ligne. Voilà, ce genre d'accord et pareil sur la version mobile vous corrigez pour que ça soit pour que ce soit nickel ok donc là on a fini notre pied de page ce qu'on va faire une fois que c'est fait on va enregistrer ça on enregistre pied de page pied de page pied de page on va l'appeler comment sport sport de comme ça si on pourra l'utiliser hein, en pied de page général ok on se retrouve dans le prochain cours pour finaliser tout ça donc pour on va parler de pied de page et on remontera après pour parler de l'entête parce que rappelez vous l'entête on n'a pas encore vraiment créé Okay. Donc, on va parler de ça. Donc, la première bannière là est de l'entête. Ok, si vous n'êtes pas encore euh, abonné à notre chaîne YouTube, hein, je vous invite à le faire. Et euh, si, euh, si vous n'êtes pas aussi inscrit sur notre plate plateforme de formation gratuite, franchement, vous y perdez gros quoi. Parce que vous avez la possibilité de télécharger les, les sites concrets hein, gratuitement pour les utiliser pour votre business. Et aussi, vous pouvez poser des questions euh, s'il y a des sujets sur lesquels vous êtes bloqué. Ok, ceci dit, ciao, ciao.